partie, euh, elle est consacrée euh, à la détection des ondes gravitationnelles, donc on va voir quelles sont euh, les détections qu'on a, qu a fait jusqu'à présent et euh, aussi comment les détecteurs d'ondes gravitationnelles marchent. Alors, euh, vous avez déjà entendu tout à l'heure qu'on qu est arrivé euh, en 2015 à euh, avoir la première détection des ondes gravitationnelles et depuis euh, la première détection Alors, six, donc depuis... À partir de 2015, on a un réseau de détecteurs non gravitationnels de deuxième génération qui est opérationnel et qui continue à détecter des, des signaux gravitationnels. Alors là, c'est une, une marque de, du globe qui montre où euh, ce détecteur de deuxième génération se trouve. Alors, on a deux détecteurs qui sont le détecteur LIGO aux États-Unis, un détecteur européen où je me trouve maintenant, euh, qui est en Italie, à Virgo, qui s'appelle Virgo. Après, on a un détecteur euh, au Japon qui est un détecteur un peu spécial parce qu'il y a un détecteur cryogénique qui est aussi euh, développé en, en, en, en, en, en, en, en souterrain. Et euh, après, on a un détecteur qui est prévu euh, et qui va normalement rejoindre la, le réseau dans les prochaines années et qui sera en Londres. En... Alors, euh, cette... Réseau a euh, commencé ses observations en 2000, 2015 et il a déjà effectué trois euh, campagnes de prise de données. Alors, il y a, là, là, il y a un, un tableau, enfin, peut-être un peu flou, mais alors, on est, la partie un peu en rose montre ce qui a déjà été fait et c'est euh, trois euh, prises de données et donc on est maintenant ici et euh, euh, pendant cette cette période d'observation, on a augmenté euh, au fur et à mesure la sensibilité des détecteurs. Donc vous voyez, normalement la sensibilité on la mesure en mégaparsec. C'est une distance, euh, euh, c'est une distance un peu euh, standard. Et donc, enfin, maintenant je ne veux pas, pas, pas expliquer. Enfin, c'est la distance à laquelle on, on arrive à voir la fusion de deux étoiles à avec une étoile à avec une, une de rapport, un, un rapport signal sur bruit de 8, donc c'est une convention, et euh, vous voyez que euh, chaque, euh, pour chaque prise de données, on arrive toujours à augmenter la, la sensibilité, euh, parce qu'en fait, on, va améliorer, on, on a améliorer les détections. un côté un Alors, euh, vous avez déjà entendu avant qu'on euh, a eu la première détection, c'était euh, la fusion le signal qui a été généré par la fusion, euh, enfin, produit par la fusion de deux trous noirs, euh, ici il y a le signal en fonction de, du temps et le schéma qui explique un peu à quoi ça correspond donc je ne vais pas trop dire parce qu'en fait euh, dans le toc avant euh, vous, vous avez déjà euh, bien entendu euh, que la fréquence va augmenter avec, euh, euh, au fur et à mesure que les masses se rapprochent et après il, y a, il, il, il, il attend le maximum euh, au moment de mer, de, du merging et après il y a une phase de relaxation où le signal est beaucoup plus petit euh, et aussi, vous avez déjà entendu que cette découverte a été récompensée pour un prix Nobel qui a été décherné à trois chercheurs qui ont eu des rôles clés euh, pour, pour ce cette, pour cette résultat. Voilà. Alors là, il y a un résumé des de observations qu'on a fait euh, à partir de 2015. C'est très intéressant de, voir, de le voir tous ensemble. Et euh, c'est important aussi de dire que toutes les détections qu'on a faites euh, jusqu'à présent sont des détections produites, enfin, des, des, des, signaux, des signaux gravitationnels produits par la fusion de soi, des étoiles à neutrons ou euh, de, des, des trous noirs. Donc ici, vous voyez, il y a le, des paires de trous noirs d'étoiles à neutrons qui sont euh, représentées en, en jaune et euh, ou des de paires de trous noirs et étoiles à neutrons qui ont fusionné et ont produit des étoiles plus massives. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, euh, on a aussi représenté, et, par exemple, les trous noirs qu'on avait déjà euh, pu observer grâce à des, des, à des observations de électromagnétiques. Et donc, vous voyez que euh, seulement euh, dans, avec 100 ans d'observation, on est arrivé à avoir une vision beaucoup plus complète de la population du trou noir euh, par rapport à celle qu'on avait euh, avant d'ouvrir cette nouvelle demande d'observation astronomique. Voilà. Alors, ici, euh, il y a un résumé des observations qu'on a fait. Euh, donc, la première et la deuxième observation, on les appelle normalement O1, O2, c'est ça, la hausse, c'est-à-dire observé charin. On a eu euh, 11 détections. Après, euh, la, le troisième observé charin, qui était divisé en deux parties, on a eu, euh, par la première partie, 39 détections. Alors, les observations du premier observé charin ont été publiées dans notre catalogue et aussi les, euh, les détections euh, du deuxième, de, de la première partie du troisième rang. Et donc, euh, ça, c'est des détections qui ont été publiées, donc vérifiées, en fait. Et donc, on est à 50, et après, on est en train de euh, faire l'analyse des détections qui ont été, enfin, des alertes qu'on a eues pendant le premier, le, le, la deuxième partie du troisième. Alors, ce qui est intéressant dans cette courbe, qui montre le taux euh, cumulatif de détection qu'on a eu, est que la, la, la pente, elle n'est pas toujours la même, elle devient de plus en plus euh, raide quand on augmente, euh, enfin, quand on, avec le temps, et ça, c'est parce qu'on euh, est arrivé euh, améliorer la sensibilité de notre détecteur. Et donc, on est maintenant capable de détecter plus de signaux en même temps. Alors, euh, on, a, on a eu beaucoup de détections, donc j'ai eu, euh, dit 50. Il y en a, bien sûr, on a pu euh, extraire des informations scientifiques importantes et, euh, dans l'ensemble de détections, mais euh, je voudrais me concentrer sur une détection en particulier qui était très intéressante. Donc, C'était la première détection de la fusion des étoiles à neutrons. Je vais vous montrer euh, un, une vidéo. Voilà, c'est une simulation un peu artistique qui montre ce qui se passe lors de la fusion des étoiles à neutrons. Alors, euh, une des caractéristiques plus intéressantes, c'est que euh, la, la, la fusion des étoiles à neutrons elle est souvent enfin, toujours euh, accompagnée par l'émission de, de la radiation du, de la OMR. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, lors de la première détection de la fusion des étoiles de neutrons, on a pu observer à la fois les ondes électromagnétiques qui ont été émises lors de la fusion et les ondes, les ondes gravitationnelles. Donc, on a eu ce qu'on appelle une observation multimessager. Et c'était la première fois avec les ondes gravitationnelles. Alors ici, vous voyez, il y a le, le plot qui montre la détection des ondes gravitationnelles. Elle a la forme... On disait tout à l'heure, euh, enfin, cette plot est la, la fréquence en fonction de, du temps. Donc la fréquence elle va augmenter. Donc vous voyez ici, c'est vraiment le moment de la fusion. Et euh, dans les plots en -dessus, il y a le plot en-dessus, il y a le signal enregistré par des télescopes optiques et qui sont capables de détecter des rayons, euh, des sources euh, gamma, et là, vous voyez qu'à peu près deux secondes après la, la fusion, on a, eu, on a détecté un, un rayon gamma. Alors, euh, enfin, sur ce gamma. Alors, euh, ce qui était intéressant, c'était que grâce à la présence de trois détecteurs, on était capable de bien localiser euh, la, la, la région du ciel et, et qui avait, euh, dans laquelle la, la, la, la fusion s'était euh, euh, passée. Et donc, on a pu euh, diriger, orienter les télescopes optiques euh, vers cette région et on est arrivé à détecter aussi la, une, enfin, toute l'émission électromagnétique qui a suivi euh, la fusion. Donc, vous voyez ici, euh, il y a la marque du ciel. Alors d'abord, on voit que euh, grâce à la présence de, du troisième euh, détecteur, qui était euh, Virgo, on a pu euh, diminuer la, la région euh, dans laquelle on a... On a chercher le, le, le signal électromagnétique et ça, c'était très important. En fait, on a eu beaucoup de chance parce que le détecteur Virgo, il venait de rejoindre le l'IGO euh, de quelques, euh, enfin, juste deux semaines avant, je pense. Donc, euh, on a pu vraiment bien localiser cet événement qui était très, très important avec la, euh, grâce à la présence d'un troisième détecteur. Et là, vous voyez ce petit, euh, point, pardon, ce petit point noir, il n'était il pas là avant. Et il est apparu après la, la, la fusion. Alors, euh, cette observation a été très importante. Enfin, finalement, on a pu euh, euh, extraire beaucoup d'informations. Alors, je vais dire euh, principalement deux. La première, c'était qu'on a pu faire une mesure indépendante de la constante de Hubble. Alors, la constante de Hubble, elle, elle, elle mesure le taux d'expansion de l'univers. Euh, donc, euh, elle est la, la constante de proportionnalité entre la distance euh, à laquelle, par exemple, une galaxie se trouve et la vitesse avec laquelle elle s'éloigne hein, de autres galaxies. Normalement, euh, on, a, on avait déjà des, des, des estimations de la constante de Hubble faites avec des moyens différents, soit des, on utilisait des supernovas comme des chandelles, chandelles standards, ou des informations qui venaient de fonds cosmologiques, de l'observation du fonds cosmologique avec le satellite Planck. Et mais le problème, c'était qu'il y a une tension, il y a toujours une tension entre les deux. Et donc, grâce, à, grâce aux ondes gravitationnelles, on a pu euh, avoir une troisième mesure indépendante et euh, qui, a, qui, pour l'instant, n'est pas, enfin, vous voyez, donc la, dans ce gra plot euh, la mesure de Planck, elle est en vert, l'autre la mesure, mesure, elle est un peu en orange, et la mesure des ondes gravitationnelles, faite avec les ondes gravitationnelles, elle est en bleu. Et donc, vous voyez qu'on euh, est entre les deux. Euh, malheureusement, l'erreur la, la, euh, sur cette mesure, elle n'est pas, euh, euh, enfin, pas encore assez petite pour permettre de décider entre les deux, mais on, a, on pense qu'on pourra... Euh, arriver à 100% d'incertitude dans les prochaines années. Alors, ça c'est possible parce qu'en fait, grâce à la détection à la fois de l'onde gravitationnelle euh, qui nous donne l'information sur la distance de l'événement et euh, la, le redshift qui euh, on, on trouve grâce à l'observation euh, électromagnétique, on a pu euh, en fait euh, euh, euh, obtenir euh, la, la, la mesure, une mesure indépendante de la question de Et l'autre euh, L'autre euh, information intéressante qu'on a, qu a pu déduire de, de cette observation, c'est que, euh, comme je disais, grâce à l'observation électromagnétique de, euh, du phénomène transitoire qui s'est passé après la fusion, on a pu faire des observations de spectroscopie et on a trouvé euh, des traces de beaucoup d'éléments. Et donc, on a pu confirmer une hypothèse, enfin, l'hypothèse que euh, ces éléments en fait, se forment lors de la fusion des étoiles à neutrons. Alors là, vous voyez, il y a une table, table euh, des éléments un peu spécial, parce que chaque élément, il a, une couleur, enfin, il a, il a coloré, avec un, une couleur différente euh, qui est liée à son origine. Et donc, vous voyez, maintenant, on a pu euh, colorer beaucoup d'éléments en euh, orange qui correspondent en fait à l'origine de dans la fusion des étoiles et neutrons. Et c'était très intéressant de, de, de pouvoir confirmer cette hypothèse. Voilà, alors ça, c'était juste un exemple de combien de résultats intéressants ont été euh, euh, obtenus euh, juste grâce à une observation. Bien sûr, on a pu euh, obtenir beaucoup de choses intéressantes, euh, aussi de, de, des autres signaux qu'on a, qu a détectés. Là, juste un petit résumé de, des résultats, de principaux résultats qu'on a, qu a eu jusqu'à présent. Alors, on a pu tester euh, la relativité générale à un régime de champ fort pour la première fois et on a euh, donc vérifié que les propriétés des ondes gravitationnelles sont en accord avec la, la relativité générale. Après, on a, euh, on a pu euh, observer pour la première fois la fusion de deux trous noirs. En fait, on, on, on pense, enfin, la théorie, on nous disait que c'était des événements qui euh, qu'on euh, euh, qu pourrait voir, mais euh, en, en, la seule façon de le, le vérifier, en fait, c'était grâce à l'observation avec les ondes gravitationnelles. Après, on a détecté pour la première partie, pour la première fois, une contrepartie électromagnétique. Et qui était possible grâce à une localisation précise dans le ciel donc euh, on a associé euh, des sources gamma courts à, euh, à la, la fusion des étoiles neutrons c'était aussi était une hypothèse qui n'avait euh, qui pas qui avait été pas vérifiée jusqu'à jusqu cette observation et aussi l'origine de, des éléments durs, euh, lourds dans, dans ce événement euh, on a fait une mesure indépendante de la constante des et là je n'ai pas eu le temps de l'expliquer mais euh, c'était aussi un de voir la forme d'onde euh, des ondes gravitationnelles euh, produites par cette fusion parce qu'en fait, nous, on, on a pu euh, obtenir des, enfin, euh, investiguer sur la nature de la matière qui est à l'intérieur des étoiles neutrons, qui est très, très exotique et très intéressant. Voilà. Alors, euh, ça, c'était la partie euh, qui concernait plutôt le, les résultats qu'on a, qu a eu et les, les observations qu'on a faites. Et maintenant, je veux, je veux rentrer un peu plus dans le, la partie technique, comment on a fait pour détecter les ondes gravitationnelles et pourquoi est si compliqué. Alors, le, le, la difficulté euh, est qu'on euh, on doit détecter un changement euh, entre les distances. On, on a déjà vu avant qu'une onde gravitationnelle elle, elle produit un changement entre, enfin, du, du, de l'espace-temps et donc, euh, si on a deux euh, masses de test, la distance entre ces masses de tests va se changer. Et, mais euh, si on considère une distance de, par exemple, 3 à 4 km qui est la distance euh, typique des détecteurs d'ondes gravitationnelles, alors, ce changement est de l'ordre de 10 puissance moins 28. Alors, c'est vraiment un, un, un chiffre très, très, très petit. C'est parfois difficile à imaginer. Euh, alors, si on a un mètre, il faut le diviser euh, pour 10 000 pour arriver à la taille d'un cheveu. Après, euh, on peut trouver, si on divise encore pour 100, la longueur d'onde, la lumière, lumière qu'on utilise pour la détection, par exemple. Il faut le diviser encore euh, 10, euh, 10 000 fois pour arriver à la taille d'un atome, encore 100 000 fois pour arriver à la taille d'un noyau d'atome. Et on n'est pas encore arrivé au niveau de... Euh, de changement des distance engendré par les ondes gravitationnelles, il faut encore diviser, diviser mille fois pour, par mille fois le, la taille d'un noyau d'un atome. Donc, c'est vraiment quelque chose de très difficile à imaginer. Alors, ici, il y a une petite vidéo qui montre ça. Donc, on rentre dans l'atome, la, on arrive jusqu'au noyau. Et là, la, le changement de distance qu'on a, qu a mesuré, c'est celui-là. Donc, c'est vraiment très, très, très petit. Alors, comment on fait pour les détecter euh, On a commencé dans les années 60. Le premier, c'était euh, Joseph Webb qui a proposé une, système, un système euh, de détection avec une masse résonante. Alors, la, les ondes gravitationnelles vont. Enfin, son idée, c'était que les ondes gravitationnelles allaient mettre en résonance, pour faire vibrer à ces fréquences de résonance la masse. Alors, ça, c'était. Finalement, ce n'était pas un succès. Enfin, il a. Il a plusieurs fois déclaré qu'il avait observé des ondes gravitationnelles, mais finalement, la communauté scientifique n'a il il a jamais pu vérifier ce résultat. Et donc, finalement, on a, on a choisi de, enfin, on a compris que c'était probablement pas la, la, la, la, la bonne façon de, de, de chercher, d'arriver de, de, à la détection, aussi parce que la sensibilité de cette masse, elle est qu'à une fréquence spécifique, c'est la fréquence de ressonance. Et donc, dans les années 90, c'était, il y avait Ray Weiss, qui est un chercheur qui, a, après, a été récompensé avec le prix Nobel. Il a, il a proposé un, une expérience basée sur un, un laser et laser euh, pour détecter, en fait, les ondes gravitationnelles. Alors, comment ça marche? Quel est le principe de la détection? Euh, L'idée, euh, c'est qu'on a... Je vais voir la vidéo... Okay. Alors, on utilise un laser. Le laser, il est euh, réfléchi, euh, il, est, il est séparé en deux euh, par un miroir qu'on appelle euh, qu on appelle euh, bil splitter ou séparatrice. Après, chaque partie du laser a, a, elle est envoyée le long du bras, elle est réfléchie vers l'entrée le, et il va euh, interférer, il enfin, va se superposer avec la partie euh, réfléchie par l'autre bras. Alors, si l'interférence, enfin, si les deux ondes sont en phase, l'interférence est constructif, sinon elle est destructif. Et donc, si la longueur des, ongue, des bras va changer, ce qui est causé par, euh, produit par le passage de l'onde gravitationnelle, alors on a un changement de, de la puissance qui sort de l'interféromètre. Et donc, vous voyez qu'un mouvement relatif euh, de la longueur de deux bras, donc un changement relatif de la longueur de deux bras va... Euh, produire un changement de la puissance, euh, un changement de la puissance à la sortie de l'interféromètre Ici, on est capable, avec des photodétecteurs, de mesurer la puissance à la sortie et le trans traduire en signal électrique. Et donc, vous voyez que le principe, c'est qu'on euh, traduit euh, le passage de l'onde, donc la, la, le changement de la longueur en signal optique, et après, dans un signal électrique, qu'on peut détecter, on peut mesurer. Alors, évidemment, ça, c'est quelque chose de, de enfin, la base. Après, pour arriver à la sensibilité dont on a besoin, on a dû modifier le, de, le détecteur de Michelson euh, et ajouter des composantes pour le rendre de plus en plus sensible. Donc, par exemple, on a ajouté des miroirs dans les bras et de façon d'avoir des cavités qu'on appelle cavités fabule pérot Comme ça, la lumière, elle, elle est réfléchie plusieurs fois, fait plusieurs allers-retours dans les bras et donc ça permet d'augmenter l'effet de déformation enfin, du long gravitationnel. On a aussi ajouté des miroirs pour augmenter euh, qu'on appelle le recyclage de la puissance. Euh, donc, pour augmenter la puissance parce qu'en fait, on, le, la, la sensibilité du détecteur, elle, elle augmente si on arrive à envoyer de plus, plus de lumière dans dans ce bras. Et là, euh, vous voyez un peu de photos. Donc, la, la, la lumière, elle, elle voyage dans des tubes à vide. Donc, c'est des infrastructures très, très difficiles, à, enfin, des volumes de vide très importants. Je pense que c'est le volume de vide le plus grand qu'il y en a en Europe. Et ici, c'est par exemple le, le banc où le laser, il est préparé avant l'injection. Et les miroirs, ils sont suspendus avec des suspensions. On va voir, un, on va voir après, mais euh, c'est une structure très grande qui ont le, le, le rôle de isoler les miroirs du bruit extérieur. Et ici, là, c'est le banc qu'on utilise pour la détection. Donc, euh, comme je vous montrais tout à l'heure, il faut que la lumière qui contient le, signe, le signal des ondes gravitationnelles sort. Après, il faut la, la, la détecter dans un, une photodiode, et ça, c'est le banc qui va réduire cette euh, ce faisceau et euh, l'envoyer sur les photodiodes je pense qu'ils sont ici um, et pour, euh, pour euh, la, la vraie mesure voilà alors euh, voilà vous voyez là là il ya la courbe de sensibilité d'irgon euh, donc euh, ce qui est intéressant de la, la, la détection des ondes gravitationnelles c'est qu'on euh, est obligé de tenir en compte comme la, la, la, la mesure qu'on veut faire elle est extrêmement euh, difficile alors tout type de, de, de phénomène physique peut euh, causer des, des, des, euh, disturber la mesure et donc euh, créer des limitations à la sensibilité de notre interféromètre alors euh, non Normalement, les causes sont liées à des, des domaines de la physique très, très Par exemple, si on part de, par les basses fréquences, on a le bruit sismique et le bruit de gradient de gravité. On va voir ça un petit peu plus dans le détail dans le prochain slide. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, a, euh, qui est connecté à la géophysique. Après, on a à haute fréquence euh, le bruit, ce qu'on appelle le bruit quantique qui est lié à la, à la nature quantique de la lumière qu'on utilise pour la détection. Et euh, on a la courbe euh, rouge et aussi celle bleue qui sont le bruit thermique qui est lié à la thermodynamique, à l'agitation thermique des, des molécules et des particules que, que constituent l'interferomètre, les miroirs, leur, leur, miroir, leur suspension. Alors, euh, on part par le bruit, euh, par comment faire pour isoler les miroirs des vibrations du sol. Alors ça, c'est un problème très, très important, enfin, c'est le premier problème à résoudre parce qu'en fait, le sol, il bouge beaucoup. Alors euh, ici, la courbe rouge elle montre quel est le mouvement en fréquence du sol. Il y, y a deux courbes parce qu'en fait, le mouvement du sol, il, il est réduit si on va sous sol. Et là, c'est le, le, le bruit du sol dans le cycle de Virgo et le bruit euh, si on va euh, sous-sol comme dans le cas de Kagra, qui est le détecteur euh, underground qu'on Japon. Alors vous voyez, on arrive à diminuer d'un facteur, euh, deux, enfin, d'un deux ordres de grandeur la, la, la, la vibration du sol. Mais euh, notre, euh, enfin, le, le mouvement du miroir requis pour la détection celui-là, et donc on est obligé de, de trouver une façon, pour, euh, un système d'isolation qui va atténuer euh, au moins d'un facteur 10, les vibrations. Alors ça, c'est euh, l'idée, c'est d'utiliser, de, enfin, de, de euh, suspendre les miroirs de, de test à des, une chaîne de pendule, parce qu'en fait, ça permet d'isoler les vibrations du miroir et euh, chaque, euh, chaque étage de cette chaîne de pendule va augmenter les niveaux, niveaux d'isolation. Alors, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle la fonction de transfert d'un pendule. Euh, normalement, ça marche comme ça. À basse fréquence, il va transmettre toutes les vibrations euh, du point de suspension. Euh, après, euh, il y a une résonance où les vibrations sont augmentées et euh, au-dessus de la fréquence de résonance, on, ils sont coupés. Alors, et ils sont coupés avec une forme que c'est une fonction 1 sur carré. Et pour un, un seul étage et mais si on arrive à euh, faire une chaîne de plusieurs pendules on peut augmenter cette... Euh, cette, euh, cette euh, enfin, on, on peut rendre cette coupure de, de, de, de, de, des vibrations de plus en plus efficace. donc vous voyez par exemple ici le, la courbe jaune elle correspond au cas où on a déjà deux étages euh, dans la chaîne de pendule. Et donc vous voyez, la, la, la pente d'atténuation elle est beaucoup plus raide, c'est-à-dire qu'on a atténue beaucoup plus à haute fréquence. Alors on fait ça dans la pratique, voilà, Et là c'est le miroir, un, un exemple de suspension de miroir qu'on appelle super atténuateur parce qu'en fait il est très efficace pour atténuer les vibrations à basse fréquence. À euh, euh, là, euh, c'est difficile à, à voir, mais la taille, elle est plus ou moins une dizaine de mètres. Donc, c'est des, des objets très très grands et qu'il faut vraiment contrôler euh, avec des précisions extrêmement. Petites. Et ici, la première photo, c'est la, la partie qui, euh, à laquelle le miroir il est vraiment suspendu, qui s'appelle payload. Vous voyez qu'il y a après des systèmes, cette partie un peu. Euh, en cuir, c'est des systèmes pour le, pour le bouger, pour le mettre, le, le garder au point de travail. Alors, l'autre bruit, c'était le bruit thermique. J'avais dit que, en fait, ça dépend des fluctuations thermiques des, des atomes et des molécules à cause de, de leur température. Alors, on, en soit, on a le bruit thermique de, du miroir et le bruit thermique des suspensions du miroir. Et euh, pour l'améliorer, en fait, on a été obligé, on est encore en train de rechercher des matériaux qui sont de plus en plus performants et donc qui sont moins affectés par, par ce bruit. Ce bruit, il dépend aussi de la température et donc notre façon de le limiter, c'est d'utiliser euh, de la Et ça, c'était l'idée du détecteur qu'on a au Japon, Kagran Et aussi, euh, on prévoit d'utiliser cette technique dans les détecteurs de troisième génération. Après, il y a un bruit qui est aussi important à basse fréquence, c'est le bruit de gradient de gravité. Alors là, l'idée, c'est que chaque fois qu'il y a des masses qui, qui bougent, en fait, on a un changement du champ de gravité qui va affecter le miroir. Et donc, les miroirs ils vont bouger. Alors typiquement, s'il y a des, des ondes sismiques, il y a un changement de densité de la matière dans la Terre. Et ça va causer un changement du de, de, de champ gravitationnel. Et donc, les le miroirs sont attirés, euh, sont, enfin, ils sont bougés, ils sont, ils sont affectés. Et c'est très difficile parce qu'en fait, le champ gravitationnel, on ne peut, peut pas empêcher de, au miroir de ressentir. Et donc, il euh, n'y a pas de solution évidente. Ce qu'on fait maintenant, c'est de mesurer de façon indépendante ce, le, ce changement du champ gravitationnel et on va le soustraire dans les données. Après la, après la mesure, euh, bien sûr, euh, ça c'est vrai aussi, euh, pas seulement pour le changement de densité dans le terrain, mais aussi de densité, euh, le changement de densité dans l'air. Et donc, on a ce qu'on appelle le bruit newtonien d'origine euh, atmosphérique. Et après, il euh, y a le dernier bruit qui est mon bruit préféré en fait, parce que c'est sur, sur, sur enfin, celui sur lequel je travaille, c'est le bruit quantique. Alors, c'est quelque chose de très mystérieux, enfin, pas mystérieux, mais très étonnant, parce qu'en fait, finalement, la, dans la plupart des fréquences, la détection des ondes gravitationnelles, elle est limitée euh, par les fluctuations du, vide de champ, euh, du champ électromagnétique qui rentrent dans le détecteur. Alors, euh, on sait que par les principes d'indétermination, on l'a entendu aussi avant, euh, de Heisenberg, on a, même si on a le vide, donc on n'a pas un vrai champ électromagnétique, on a toujours des incertitudes de phase d'amplitude du champ. Et ces incertitudes, incertitude, elles rentrent dans les détecteurs et vont se recombiner euh, au bruit de phase, enfin, à, à, à, les fluctuations de phase et d'amplitude du laser, et vont finalement causer... Euh, le bruit quantique. Alors, euh, ce qui est très intéressant et qu'on a mis à point un, un système pour euh, euh, un, un système pour le réduire et qui prévoit de en fait, manipuler cette fluctuation de vide. On fait ça avec des cristaux non linéaires. Il y a des techniques optiques euh, très avancées. Vous voyez ici un, un table optique sur laquelle j'ai travaillé qui en fait été utilisé pour faire cette manipulation du vide. Et une fois qu'on injecte euh, cette vide manipulée, alors c'est vide manipulé, alors c'est vraiment du vide, on ne peut pas, pas le voir. Euh, c'est vraiment, on ne peut pas mesurer une puissance. Mais une fois qu'on injecte euh, ce vide manipulé dans le détecteur, on arrive bien à améliorer la sensibilité. Alors vous voyez ici, il euh, y a une courbe de sensibilité. La, partie noire, enfin, la courbe noire, elle est avant l'injection euh, du vide euh, modifié. Le vide modifié, on l'appelle souvent euh, « squeezing » en anglais. Et la courbe verte, elle montre l'amélioration de la sensibilité quand on injecte le, le squeezing. Alors, à partir de 2019, soit euh, Virgo, Virgo et Laigo, les deux, ils ont euh, utilisé euh, des façons… Enfin, tous les jours, ils ont intégré euh, une source de, de squeezing et donc ils sont arrivés à améliorer le bruit quantique grâce à cette, euh, cette technologie qui est assez étonnante. Voilà, alors on a fait beaucoup de progrès euh, depuis Weber et donc on est en train d'améliorer euh, la sensibilité des ondes gravitationnelles. Je vous montrais qu'il faut travailler sur plusieurs fronts. Alors, euh, notamment les, les, les chercheurs, ils travaillent sur, enfin, ils ont leur spécialité, et donc il y en a qui travaillent pour améliorer, par exemple, la qualité des matériaux qu'on utilise pour réduire le bruit thermique. Il y a des gens qui s'occupent d'améliorer les techniques pour uh, la réduction du bruit quantique. Bruit et donc, finalement, on est arrivé, on est arrivé presque ici. Alors, euh, déjà, euh, à partir de... de, de pour les réseaux de deuxième génération, vous voyez la première observation, la deuxième, vous voir comment la sensibilité elle, elle a été améliorée. Alors, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on on fait une prise de données, après, on s'arrête et on, on travaille pour faire toutes euh, les améliorations prévues, nécessaires, qui ont été programmées avant euh, pour augmenter la sensibilité. Et donc, maintenant, on a terminé le troisième. Euh, euh, la troisième période d'observation, on est en train, on est dans une phase de commissioning et donc on est en train de, euh, de faire des améliorations et on va recommencer avec la quatrième phase euh, dans un an, je dirais. Et alors, on a déjà prévu une quatrième et une, quatrième, une cinquième euh, campagne de prise de données qui vont se terminer en 2027 plus ou moins. Et on est maintenant en train de discuter quest ce qu'on va faire euh, dans les prochaines années. Alors, il y a déjà des projets de détecteurs de troisième génération. Euh, notamment, il y en a deux un, euh, en Europe qui s'appelle Einstein Telescope et qui aura des, des, des infrastructures beaucoup, beaucoup plus euh, articulées. Donc, euh, il sera composé par trois interféromètres euh, avec des bras de 10 km. Il sera un détecteur chirogénique et aussi souterrain. Et il y en a euh, un autre aux États-Unis qui s'appelle Cosmic Explorer et euh, qui a un concept un peu, un peu différent. Donc, il aura la même configuration que l'IGO, donc un interferomètre nickel euh, sans simple, mais dix euh, fois plus long. Et l'objectif de ces deux détecteurs, c'est d'améliorer euh, la sensibilité euh, de dix fois euh, par rapport au détecteur actuel. La première prise de données est prévue euh, dans, à peu près à 2036. Donc, on a encore du temps et euh, en même temps, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les détecteurs de deuxième génération d'ici à fin, à partir de la fin de, de 2027, quand on aura terminé la cinquième prise de données et jusqu'à 2036, quand on aura le détecteur de troisième génération opérationnel. Et, alors, on est très intéressé à améliorer la sensibilité euh, des détecteurs. Par exemple, ici, on voit euh, ce plot. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais... Euh, c'est la distance euh, à laquelle on peut observer des, des, des signaux et euh, donc avec Einstein Telescope c'est la courbe verte et Cosmic Explorer vous voyez qu'on sera capable d'observer toutes les fusions de trous noirs qui se passent dans l'univers et donc, on aura, on aura beaucoup de statistiques. Ce sera très important pour arriver à explorer, enfin, comprendre quels sont les, les, les mécanismes qui portent à la formation des de trous noirs et aussi beaucoup d'autres choses. Voilà. Euh, vous avez déjà entendu parler, enfin, les détecteurs terrestres ne sont pas les seuls détecteurs. On a aussi un interféromatique spatial qui, dont le lancement est prévu en 2034-2035, il s'appelle l'ISA. Et il s'agit d'une constellation de trois satellites qui sera en orbite héliocentrique et qui va former une, un triangle équilatère de 2,5 millions de kilomètres et qui va aussi explorer, enfin qui va explorer une, euh, des fréquences un peu plus basses et donc qui sont complémentaires à celles explorées par les détecteurs terrestres. Voilà, alors euh, je termine ici, je vais vous, vous donner euh, deux, trois messages clés. Alors, la, la détection des ondes gravitationnelles est un événement révolutionnaire et qui, euh, qui a permis d'ouvrir l'astronomie gravitationnelle. Et au cours des six dernières, dernières années d'observation, on a déjà observé 50 signaux et qui ont produit de, numero, de nombreux résultats scientifiques. Et maintenant, donc, euh, mais ce n'est que le début, parce qu'en fait, la communauté scientifique, elle travaille pour euh, réaliser des détecteurs de plus en plus sensibles et qui nous permettront de regarder de plus en plus loin dans l'univers et donc de, de continuer à exploiter cette nouvelle, cette nouvelle technique et cette nouvelle enfin, euh, façon d'observer l'univers voilà et si vous avez des questions merci Eleanor justement s'il y a quelques questions Euh, moi, j'aurais peut-être une question, oui. Comment, euh... comment est-ce qu'on fait pour. Euh... Vous m'entendez bien Oui, je vais remettre oui, à, ma caméra. Oui, m'entends très bien. Euh, voilà, vous nous avez dit que pour corriger les, les modifications de champ gravitationnel, euh, on faisait une mesure indépendante de ces modifications. Euh, mais alors comment est-ce qu'on fait une mesure indépendante de ces modifications en se.. En, en ce en faisant abstraction, disons, justement de l'éventuelle de, de présence d'ondes gravitationnelles. Je ne sais pas si ma question est claire, mais. Oui, oui. Alors, ce qu'on fait, normalement, par exemple, on peut mesurer eh, le bruit euh, de granier en gravité, parce qu'il est lié à bruit, euh, au bruit sismique, et alors, on peut, euh, avec le sismomètre, on peut le mesurer. Alors, comment on connaît la forme euh, de ce bruit et quelle est la... La, la, le, le, le faux signal qui est généré, qui est produit sur la, à la sortie des ondes gravitationnelles, à la sortie de l'interféromètre, alors on peut le soustraire et, et, et donc ce qu'on trouve à la sortie, ça, enfin, donc on, on arrive à améliorer la sensibilité mais de façon un peu, enfin, pas, euh, en fait, de façon reconstruite. En fait, D'accord, oui, ok, j'ai compris. Merci. S'il y a encore euh, peut-être une question, euh, sinon… Oui, moi, j'aurais peut-être une question. Euh, vous avez parlé de manipuler le vide. Euh, je vais oui. savoir ce, ce que vous entendiez par là, en fait… Euh un peu plus exactement parce que Oui, alors, je n'ai pas trop expliqué parce que c'est un... un peu compliqué, mais je suis bien contente de cette question parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors, l'idée, c'est que euh, quand on a un champ électromagnétique, on peut le voir comme... Un... Enfin, euh, il, euh, il est affecté par des fluctuations. Donc, on a des fluctuations de phase et des fluctuations d'amplitude. Euh, ces fluctuations, elles sont de euh, quantités qui sont euh, conjointes, c'est-à-dire qui sont liées par le principe d'indétermination de Heisenberg. Ça veut dire qu'on ne peut pas les réduire. Enfin, si on va, le produit des incertitudes, il est, est toujours le même. Donc, si on arrive à diminuer euh, l'incertitude sur une des deux, enfin, soit la phase, soit l'amplitude, alors on est obligé d'augmenter les fluctuations sur l'autre. Alors, le... Le, le vide, il est comme un champ électromagnétique qui n'a pas de, qui n'y a pas de partie euh, lumineux, mais il a toujours ses fluctuations. Donc, on a des fluctuations autour de, du zéro, soit de phase, soit d'amplitude. Alors, comme ces fluctuations euh, sont des fluctuations qui, euh, qui sont nocives pour, pour, surtout les fluctuations de phase, euh, pour notre mesure. Alors, ce qu'on fait, on, on arrive à manipuler euh, ces fluctuations, donc on peut réduire euh, les fluctuations de l'amplitude. La enfin, euh, normalement, on réduit les fluctuations de la phase, et on, ça, ça euh, normalement, euh, produit une augmentation des fluctuations de l'amplitude, fluctuation mais euh, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, on est intéressé par la phase, et donc on fait cette manipulation, et euh, avec cette manipulation, on a, on a des fluctuations qui sont moins nocifs, et donc on arrive à améliorer la sensibilité en faisant ça. Alors pour faire ça, euh, on, fait, on prend un faisceau euh, de pompe qu'on appelle un faisceau <coughs> de pompe qui a une fréquence deux fois euh, la fréquence des ongles, enfin, de, de, de la lumière qu'on utilise pour les ondes gravitationnelles. On, on fait des manipulations avec des cristaux non linéaires et finalement on produit euh, des fluctuations de vide qui, sont, euh, qui, euh, qui ont des caractéristiques de bruit modifiées. On les injecte dans l'interféromètre et finalement on arrive à améliorer la, la, la sensibilité et c'est étonnant parce qu'en fait c'est quelque chose qui euh, a l'air très théorique et finalement on, on voit bien que ça, ça marche bien parce qu'en fait on, on augmente beaucoup, on, on améliore beaucoup les performances de notre détecteur avec cette technique. Alors, en fait c'est la lumière que vous modifiez, c'est pas le vide. Euh, enfin, on utilise la lumière pour, euh, pour créer du vide, euh, pour créer du vide modifié, parce que finalement, la lumière est une lumière verte qui sert pour, euh, comme laser de pompe euh, dans ce euh, cristaux. Mais finalement, après, on n'utilise pas cette lumière, elle utilise, on utilise euh, des fluctuations de vide qui sont générées par l'interaction de la lumière verte de pompe et le cristal non-linéaire. Merci. Ça veut dire que vous, dernière question, bien que travaillant sur Virgo, vous êtes plutôt formé en, en mécanique, en physique quantique, vous êtes euh, plus spécialiste en, en cosmologie Alors euh, oui, euh, après euh, moi je, la, la, la différence principale est entre des gens qui font de l'expérience, donc. Euh, des Gens qui font la, la théorie, donc oui, j'ai une formation aussi un peu théorique, mais finalement, c'était euh, enfin, mon, mon travail est toujours euh, dans le laboratoire et donc euh, c'est pour faire des expériences d'optique quantique. Et mais oui, oui, oui bien sûr, on, on travaille avec euh, le principe de la mécanique quantique. En fait, c'est ça qui est intéressant parce qu'on fait, on a des expertises différentes, donc c'est pas que les ondes, enfin les ongles, Ondes gravitationnelles, enfin détecter les ondes gravitationnelles, travailler dans un détecteur des ondes gravitationnelles, ça demande beaucoup de compétences. Bien sûr, on ne peut pas les avoir tous et donc toutes. Ouais. Donc, Vous avez été recruté pour, pour vos compétences en optique quantique. Ouais. C'est ça qui. Ouais. Ouais. Après, on se spécialise un peu. Après, euh, moi, je travaille aussi sur des autres des autres champs. Par exemple, je m'occupe un peu des suspensions. Et donc, enfin. Euh, Finalement, on fait plusieurs choses, mais, mais bien sûr, il y a des compétences, compétences un peu spécialisées et tous les gens qui travaillent dans l euh, sur l'instrument, ils ont leur spécialisation, je dirais. Mm -hmm. mais je, je, je remercie Eleonore à, à nouveau. Merci beaucoup. Bon, euh, Excusez-moi, oui. excusez j'ai peut-être une question, mais très rapide, en fait, je ne je sais pas si j'ai bien compris, mais le, le laps de temps entre euh, l'événement euh, et le au gamma, il est finalement très court, c'est quelques secondes. Oui, c'est deux secondes. Ouais. Et donc, euh, ça veut dire qu'à chaque fois, le, les, les, pour la géolocalisation, euh, il y a besoin d'être vraiment très réactif euh, si on veut pouvoir… Euh, oui, alors fait. on n'a pas cette réactivité, donc le rayon gamma il a été détecté parce qu'en fait, on a des détecteurs de télescopes qui sont capables de voir… Euh, presque tout le ciel mais ah, d'accord et mais c'est important parce qu'en fait le phénomène enfin euh, l'émission la, la, la, électromagnétique transitoire qui euh, suit euh, la, la, la, la fusion elle, elle dure beaucoup ah, euh, okay. on a observé des, de, de la lumière jusqu'à je pense 10 jours même plus après la fusion mais c'est vraiment important de, de, faire, de, de le faire rapidement parce qu'en ah. fait euh, la, la la localisation euh, qui est qui, qui faite par les télescopes, ça prend du temps. En fait, même oui. si on arrive à, à, à, à trouver une région assez petite, donc c'était 40 degrés carrés, je pense, finalement, la quantité d'objets qui est dans la région, elle est beaucoup. Et donc, les, enfin, les télescopes euh, mettent beaucoup de temps pour arriver à bien, bien localiser la, la source électromagnétique. Mais finalement, on a beaucoup de temps. Mais bien sûr, si on arrive à le faire euh, d'abord, c'est on a accès à des informations plus, in, plus, plus intéressantes. Après, ça dépend aussi de la, la position du ciel, parce que parfois, euh, s'il si si, si, si, qu faut attendre la nuit, là, si, si ça c'est compliqué euh, et ça dépend de la... Enfin, maintenant, on a un réseau de, de télescopes dans tout le monde, et donc, euh, chaque fois qu'on trouve, euh, enfin, euh, chaque fois qu'on a un signal gravitationnel, on arrive à le localiser, on fait ça en quelques secondes. Après, on, on voit un alerte ouverte à toute la communauté, de, la communauté des, des, astro des, ast des astronomes. Et donc, euh, tout le monde peut monter euh, son télescope et essayer de détecter la contrepartie électromagnétique. En sachant que ce n'est pas si facile, parce qu'en fait, là, c'était la, la seule... Euh, le seul événement qui a eu euh, une détection euh, des ondes électromagnétiques à côté.